Produire une série, c'est un gros bordel. Alors je vais vous épargner toutes les phases de négociation entre la boîte de production et la chaîne, hein, c'est pas forcément passionnant à regarder, pour se concentrer aujourd'hui sur ce qui se passe après, une fois que la série est véritablement lancée. Une fois le financement acquis donc, le producteur exécutif et le showrunner, qui, qui peuvent parfois être une seule et même personne, vont avoir la lourde tâche de répartir le pognon. Sans trop jouer au fou évidemment, en mettant l'argent là où il le faut, quand il le faut, en fonction des besoins, afin de créer le meilleur truc possible avec un pactole limité. Mais là me direz-vous, c'est aussi le cas pour un film ou une pièce de théâtre Le truc qui change avec les séries, c'est justement que ce sont des séries. Je m'explique. Lorsqu'un budget est alloué à la production d'une série, c'est en règle générale et je dis bien en règle générale hein, parce que ça peut changer d'une situation à l'autre pour une saison entière. Ce qui en soit bah, complique un chouille la tâche, car le pognon doit être réparti entre tous les épisodes. Donc l'équipe de production devra se démerder pour ne pas se retrouver sans rien en plein milieu de saison. Ce qui sera un peu con. Le seul petit problème, c'est que tous les épisodes n'ont pas le même coup. En effet, et vous l'aurez certainement remarqué, tous les épisodes n'ont pas la même tronche. Certains dégueulent d'effets spéciaux, d'autres ont besoin d'un décor trop stylé, d'autres encore se lâchent complètement niveau réalisation, etc. etc. en fonction de ce que l'équipe de scénaristes a prévu de nous raconter. Et tout ceci a un prix plus ou moins élevé. Prenons l'exemple d'un pilote. Mais pas moi En règle générale, encore une fois, hein, c'est pas une science exacte tout ça. En règle générale, donc, le premier épisode d'une série est l'épisode le plus cher de la première saison. Pour des raisons assez simples en fait. D'abord parce que la série n'existe pas, ou juste sur papier, donc tout est affaire du casting à l'identité visuelle de la série. Mais surtout, bah, il faut en mettre plein la gueule. Que ce soit au niveau du public, parce que c'est quand même nous qui allons bêtement perdre du temps pendant des heures devant une série au lieu de chercher un vrai travail, donc autant faire en sorte que ça nous plaise dès la première heure. Mais avant cela, c'est la chaîne qu'il faut convaincre. Car lorsqu'un pilote est commandé par un network, cela ne veut pas dire que la série sera forcément diffusée. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Car aujourd'hui, si je vous fais une vidéo, ce n'est pas pour vous faire un top 5 des épisodes les plus chers car le troisième va vous étonner, hein non, non, bien au contraire. Aujourd'hui, je vais vous parler des épisodes les moins chers, des épisodes au rabais, des épisodes que vous avez certainement vu sans vraiment le savoir car énormément de séries très populaires l'ont déjà fait. Et ce procédé est tellement connu dans le monde sériel que ces épisodes portent un nom les bottle episodes ou les épisodes bouteille en français. Le principe des trucs est très très simple économiser sur tout ce qui est de l'ordre du superflu, que ce soit au niveau de la réalisation ou des décors, tout y est réduit à son maximum pour ne garder finalement que le strict minimum. Et ce terme nous vient d'une série que vous vous connaissez certainement tous, même si vous ne l'avez jamais regardé, Star Trek. Pas la peine de revenir dessus, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Star Trek, ne serait-ce que par les films de Jaja Abrams sortis récemment au cinéma. Star Trek, donc série de SF débutée dans les années 60, a été la première à réaliser des épisodes bouteilles, afin d'économiser les coûts de production pour pouvoir se lâcher à un autre moment dans la saison, à coups de punchlines qui défoncent et de vaisseaux trop stylés. L'idée était donc la suivante, mettre le vaisseau en bouteille en créant une sorte de huis clos à l'intérieur de l'Enterprise. Moins de décor, moins d'effets spéciaux, moins de coûts. Et le principe a tellement bien fonctionné que l'on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, des bottes épisodes un peu partout. Mais oui, il y a un hein, mais, sinon ce serait pas drôle. Si l'épisode bouteille est certes très pratique pour garder des thunes de côté, cela reste tout de même un exercice particulièrement difficile et assez casse-gueule. Car si l'on enferme tous les personnages au sein du même lieu, cela devient tout de suite beaucoup plus compliqué de faire avancer une intrigue. Donc la grosse difficulté, après avoir réussi à l'écrire, hein, parce que ça non plus, c'est pas évident, sera de le placer correctement au sein de la saison ou tout du moins de la manière la plus harmonieuse possible pour ne pas casser trop violemment le rythme de cette dernière. Donc toi scénariste en herbe, prends garde car tu risques de te planter lamentablement. Ceci dit. Et c'est bien le but de cette vidéo, je vais vous montrer que même avec un budget réduit à son maximum, certaines séries ont été capables de nous pondre des épisodes de malades, parfois même bien plus mémorables que le reste de la saison. Et j'en ai sélectionné trois que je trouve particulièrement intéressants. Et j'ai décidé de commencer par X-Files, parce que X-Files c'est cool, c'est d'actualité, et en plus l'épisode dont il est question est l'un de mes préférés de la série entière. Oui. Ice, ou le projet arctique en français, est le 8ème épisode de la première saison d'X-Files. Il nous raconte une des nombreuses péripéties de l'agent Mulder et Scully, la fausse sceptique, et cette blague me fait encore beaucoup trop rire. L'épisode est donc tourné dans son intégralité, hormis deux ou trois petites scènes, dans ce complexe scientifique. Enfin dans ce décor. C'est pas vraiment un complexe scientifique, c'est une fiction Bon, en vrai, tout ne s'est pas passé comme prévu et l'épisode a coûté beaucoup plus cher que ce qui était annoncé. Mais je vous en parle quand même car dans la forme, cela reste un beau tel épisode. Outre le fait que Ice soit superbement bien foutu, avec une ambiance oppressante d'ailleurs accentuée par le huis clos, l'épisode est aussi un hommage au film désormais culte The Thing de John Carpenter. Donc une bonne raison pour voir ou revoir cet épisode ultra-marquant d'une série qu'il est tout autant. Alors quand je vous dis Breaking Bad, vous pensez certainement à Walter White, mettant fétamine et réalisation qui déboîte avec des gens qui poussent des barils dans le désert. Non Alors encore une fois, hein, pas besoin de présenter Breaking Bad qui nous raconte les déboires de Walter White, un prof de chimie atteint d'un cancer du poumon, qui décide du jour au lendemain de se lancer dans la production intensive de drogue dure. Mais lorsque la série décide de faire un bottle épisode, ça donne The Fly. Ici encore une fois le principe est le même, moins de décors pour moins de coups. L'épisode nous enferme dans le laboratoire de Walter et Jesse pour une énième session de cooking, sauf que là rien ne va plus, le laboratoire est contaminé par l'une des plus dangereuses bestioles de l'univers, une mouche. Pendant près d'une heure nous allons donc nous concentrer sur la traque de la mouche, ce qui pourra vous sembler débile comme idée mais autant vous le dire tout de suite. Ensuite, je pense que cet épisode fait encore une fois partie de mes préférés de la série. Car contre toute attente, The Fly est juste une leçon de mise en scène. Alors je ne vais pas vous décrire l'épisode scène par scène, hein, ce serait trop long et dénué d'intérêt, mais pour l'avoir rematé pour faire la vidéo, je trouve que The Fly est l'un des épisodes les plus ambitieux de la série. Les sitcoms ne sont pas vraiment connus pour leurs décors. En effet, ce format très populaire un peu partout dans le monde ne trouve pas son intérêt dans les décors, en se limitant généralement à 3 ou 4 espaces bien identifiables. Mais comme il n'y a pas de petites économies, certains sitcoms comme Friends ou Seinfeld se sont tout de même essayés à l'exercice de l'épisode Bouteille. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Community. Community est donc une sitcom qui suit un groupe d'étudiants au sein d'une université publique américaine. La série connue pour son humour méta et son milliard de références à la culture pop S'autorise aussi pour quelques-uns de ces épisodes à abattre violemment le quatrième mur. Bref, l'épisode se passe dans une seule et même pièce. Vous commencez à comprendre le principe. Le groupe d'amis va pour en sortir lorsque tout d'un coup, Annie se rend compte que quelqu'un a volé son stylo. Ce qui est, je pense, bien plus grave qu'une mouche dans un labo. Du coup, tout le monde doit rester à l'intérieur de la pièce jusqu'à ce que le coupable se dénonce. Cet épisode est absolument parfait. Et franchement, je pèse mes mots car je pense que c'est l'un de mes beaux épisodes préférés. Parce qu'en mis le fait que la situation soit parfaitement loufoque, car il faut le dire hein, quand même, cette situation est complètement con, cet épisode est parfaitement bien amené, les dialogues sont soignés. À la perfection, et surtout cerise sur le gâteau, la série annonce elle-même qu'il va s'agir d'un épisode bouteille à plusieurs reprises. <tous -titrage> Ce qui a tendance à me faire beaucoup rire. Les bottle épisodes ont donc, comme nous avons pu le voir au début de la vidéo, un intérêt économique, réduire au maximum les coûts de production. Un argument bien plus pratique qu'artistique. Pourtant, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans ces quelques exemples, dans certains cas, ces épisodes particuliers ont tendance à ressortir du lot. Si bien que cela m'a d'ailleurs fait penser à un truc assez pratique. Lorsque l'on veut conseiller une série que l'on a vraiment appréciée, l'épisode bouteille peut être un très bon ambassadeur. Les risques de spoil sont tout de même limités, l'intrigue principale étant en règle générale mise en pause, mais surtout ces épisodes mettent en avant l'argument principal de toute série qui se respecte personnages. Et c'est pas anodin de dire ça. Car en limitant les coups de cette manière, les bottle épisodes retournent dans le passé en nous offrant un aperçu de ce qu'était à la base la série télévisée, des interactions sociales entre plusieurs personnes. Et c'est toujours pas anodin de dire ça, car j'entends de plus en plus de monde vanter les mérites de leur série préférée parce que t'as vu c'est trop du cinéma, mais non. Non, non, non. Pas du tout. La série, c'est pas du cinéma. D'abord, pour des raisons évidentes de support, on ne fait pas de la télé comme on fait un film. Mais la série télé, c'est d'abord nous raconter une histoire. Et c'est pour cette raison que le réalisateur est généralement mis au second plan par rapport au showrunner et à l'équipe de scénaristes qui va derrière. Alors certes, la réalisation prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et je ne vous jetterai pas la pierre de dire ça. En effet, de plus en plus de séries soignent leur réel et utilisent des techniques de plus en plus proches de celles du cinéma. Breaking Bad en tête. Pourtant, à l'origine, la série télé est bien plus proche de deux autres médias que vous connaissez certainement aussi. Le théâtre. Et la radio. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à le partager, hein, vous savez encore une fois que c'est le plus important pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, ça va s'afficher là et là. Là, là. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Et après il y a Tipeee hein, bien évidemment pour nous faire un don si vous le souhaitez Grâce à l'argent que vous nous avez donné on a pu s'acheter un micro qui se trouve juste ici Alors évidemment vous le voyez pas mais enfin, Pierre est très content quand je tapote comme ça Oui et vous l'entendez certainement pas étant donné qu'il n'est pas face au micro Mais bon voilà Quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé l'émission et je vous dis à la prochaine Ciao <musique>